Bonjour tout le monde, je suis Guénola Rabier, votre maire adjointe à la transition écologique et à la biodiversité urbaine. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici pour cette plantation participative avec Reforestation. Nous allons donc planter 350 arbres. Pour la biodiversité, pour la lutte contre les changements climatiques, l'adaptation de notre ville. Et l'idée ici, c'est d'embarquer de, tout le monde autour de ces sujets-là, en même temps qu'on met les mains dans la terre. C'est toujours des travaux pratiques et ce sera au bénéfice de notre ville parce que ces arbres pourront permettre à des oiseaux, à des insectes bénéfiques pour notre environnement ben, de proliférer. Je m'appelle Thomas Antoine, je suis responsable aux espaces verts de la ville de Montrouge. Euh, ce projet, euh, il est à, à l'initiative de notre élue madame Rabier, Reforest Action, qui en fait met en lien des porteurs de projets avec des, euh, des personnes qui ont euh, bah, du foncier à mettre à disposition pour des plantations. Donc en fait, à l'initiative de cette euh, idée, euh, s'en est euh, terminée une collaboration entre cette, une société qui a financé le projet et la ville de Montrouge qui euh, met à disposition ce foncier pour euh, des plantations participatives. Donc, euh, je m'appelle Clara Manuel, je suis responsable forêt urbaine à Reforest Action. Reforest Action c'est une entreprise Bicorp, c'est-à-dire qui agit pour la biodiversité, qui a planté 23 millions d'arbres depuis sa création en 2010. On agit pour la préservation, la création et la restauration de forêts en France et dans le monde. En relation avec des porteurs de projets ça peut être des collectivités euh, comme c'est le cas aujourd'hui. La forêt urbaine, bah, à, ce, à ce jour, à cette Action on a surtout une quarantaine de projets. Mais sinon, ça fait quelques dizaines d'années que ce sujet est bien connu des collectivités, en très fort développement depuis 2015. La forêt urbaine, au sens large, ça a été défini en 2017 par les Nations Unies. Donc c'est tout simplement l'ensemble des arbres qu'on retrouve en ville. Euh, mais après, si aujourd'hui c'est un, un sujet aussi important pour tous, c'est... C'est particulièrement parce que c'est favorable à la biodiversité. Donc il y a plein de façons de planter les arbres en ville. Et justement, quand on fait une micro-forêt sur les surfaces qui sont disponibles, euh, on essaye de mettre vraiment euh, le maximum pour que la biodiversité soit, soit impactée positivement. La plantation participative d'aujourd'hui, ça consiste à planter une variété d'essence, de, d'arbres et d'arbustes. Euh, avec les habitants, pour que les habitants puissent voilà, euh, mettre la main à la terre et puis planter dans, un, dans une ville qui est très dense. Donc ça c'était un but principal, c'est un effet de vouloir euh, rafraîchir les villes. Alors là c'est un petit projet donc euh, le but est quand même très euh, pédagogique euh, mais c'est pas insignifiant dans une ville si dense de, de, de faire ce genre de projet. Et ce sera ouais. que du bénéfice ah. pour notre vie. Ouais, voilà. On est au, au stade Jean-Lézère, enfin, On alors, est, est au stade Jean-Lézère, exactement, avec des Montrougiens qui, ont, euh, qui se sont inscrits à notre appel, qui ont répondu à notre appel en s'inscrivant en ligne et, euh, et qui ont euh, monté Paris. Enfin, je crois qu'on peut dire que <rire> c'est un succès. Les gens euh, de Montrouge sont très heureux de planter, c'est normal. Les gens de Montrouge sont éco-citoyens. Et euh, on est très très contents de voir ça. À chaque fois euh, bah, qu'il y a une initiative en faveur de l'environnement ou du développement durable, il y a, il y, a, il y a beaucoup de gens qui répondent, c'est enthousiasmant. et En plus on a de la chance que la météo prévoyait de la pluie et en fait on a du soleil donc c'est la récompense.